Et voilà à tous ces amis c'est aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur un jeu Sonic qui s'appelle Sonic.exe Blog Scream Voilà Bruxelles 61 présente et je m'en débarque Sonic. Par contre, un truc que j'aime pas trop dans ce jeu, c'est que si vous avez game over, bah vous êtes obligé de tout relancer. Parce que c'est marrant. Oui. Oui. Oui. Non. Non. nous Non. On est pour recommencer. Donc il y a des dialogues dans ce jeu. Et je viens de est pour tout très bien. Là, master est encore, euh, visée par Pour volontiers à se jeter. Quelle surprise Et je me, je me demande combien de fois c'était arrivé A gueule Oh là là c'est bon Nicolette à peine 3 minutes plus Ok donc là on va reprendre ces Je sais parce que j'ai vu hein. Oh eu le droit Non putain Après il rajouter de Je sais pas vraiment ce qu'il veut dire mais... okay. Là aussi, il y aura du chaos ben ah, j'ai pas Game Over ici il y a un aimant du chaos, je sais où aller. Ouais. Attends, c'est l'anneau rouge quand il c est dans la fusée le... le... ah Je me moment, pourquoi c'est... Que... C'est l'heure de jouer que Je suis Je rentre. Non, non, non. Je dis... Pause. Darkness. Ouh Ça commence. Il envoyé un message. Ok, très Je dans Qu'est-ce se passe avec trouver... Sonic Je dois trouver... Je trouver une et venir de Genre... Oh putain... Ça c'est court court court c'est Je fais rien Je jouer avec toi, oh, ça qu est à Qu'est-ce ah, qu qui arrive Toi, brûle Je dois trouver... Je dois trouver Knuckles, ça va voir si pas bien. Il hein me suit Ça va, je dois... Oh, j'ai Je Adansink. Une... Il y a une émotion je crois, dans tout présent. Oh, Putain on est obligé de se rattraper là. On est parti ce début au début s'appelle exécutant I Et bah c'est sur ça qu'on va faire le mois tragique de Knuckles Tant pis. On va ça. Ah oui non Ouais donc t'es obligé de survivre avec euh, tous les personnages. D'accord. Donc t'es obligé de survivre avec tous les persos. Eh bah ben écoutez, on va, veux... va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Sony Panzi Squid si vous voulez plus d'épisodes, faites-moi signe et on verra pour plusieurs, pour plusieurs euh, épisodes. On va dire que ce passage-là, on, on l'a réussi. Parce que euh, je crois qu'on était bien à la fin. On va dire qu'on l'a réussi et du coup, on comprend si vous voulez au passage d'après euh, prochain épisode. Si vous dites tout ça dans les commentaires et euh, à bientôt pour une prochaine vidéo.